Ah mince, ok Il n'y a aucune de nous deux qui a un numéro Vraiment on est dans la merde Ok, euh Celle-là on, ça. Ça, on va y aller après en Turquie ça n'a jamais été une destination Genre je me suis dit ouais stylé Non Ça va vous êtes bien Oh vous savez pas, non mais attendez vous savez pas Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça va être sous forme de vlog. Ça va être assez sympa. Euh, là, je suis censée rejoindre Sophia. Ah, attendez, je crois qu'elle est là. Allo, ouais Ouais, j'ai demandé le numéro de quelqu'un parce que je capte plus. Ah mince, OK. Il n'y a aucune de nous deux qui a un numéro. Vraiment, ah. on est dans la merde. OK, euh, tac, tac, tac. Eh ben, écoute, vous allez rentrer dans un taxi. Moi, je vais vous donner l'adresse. OK. Moi, vu que j'ai la voiture, ben, vous mettrez toutes les valises dans ma voiture. Et comme ça, on va directement au restaurant parce que j'ai réservé pour 15 heures. tu vois. Ça va Ok. Voilà, Mais on fait oui, ça. Merci, merci, merci, merci. Avec plaisir, Abel. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre l'invité surprise du jour. Bah là, je vais me bouger. Normalement, on se rejoint directement au restaurant. J'espère que ce sera bon pour elle. J'espère que c'est bon pour toi. Franchement, on a un programme incroyable. Oh, il y a la police, je crois qu'on va me dire. Parce que je me suis mal garée, Super. Donc, je disais, euh, là, on a un gros programme que j'aurais préparé. Donc, j'espère qu'elles sont prêtes. Elles sont prêtes et pas trop fatiguées. Et puis, euh, on se retrouve tout à l'heure. Bye. Et alors, du coup, on a eu dans le restaurant. Voilà quoi, ça ressemble. Franchement, c'est magnifique. Regardez ça. C'est trop, trop beau. Et regardez oh, je euh, qu a qui a est beau. là. J'espère que tu vas bien. Oui. Ça, c'est pas trop dur. Euh... Yeah. Oh. Non, mais yeah. en fait, tu viens d'où là faut, de faut de le Saint dire aux Angeles. gens là. Les États-Unis. <rire> 13 mais... heures de décalage. Ouais, 13 heures. Horrible. C'est mais... horrible. notre euh, journée, ça fait plus de 24 heures qu'elle existe là. <rire> je te jure, Jean. <rire> Fatma, Sofia. Ah, oh, Sofia, je savais, Fatma. Ok, mmh. enchantée, pas trop fatiguée, ça Celle va que tu kiffes à chaque fois. Mais tu sais que tu me fais trop rire. Et eh, il faut voir les stories de Sophia. D'ailleurs, on va te mettre ton, appelle ça ton Instagram si vous voulez la suivre. Vous avez commandé quoi Alors là, Une on salade de poulet. Une salade de poulet oui. incroyable. Est quoi, est mais comment elle est géante. Je ne m'attendais pas. <rire> <rire> pas à cette grandeur, genre, mais vraiment. elle c est un peu revenu en Europe quand même. Je crois que ouais, le tu ouais. pas des Des quantités comme ça, il n'y a pas des quantités comme ça là-bas. C'est incroyable. Et toi, tu as pris quoi Classique. Campagne ça va, t'aimes bien? Bon, ouais. C'est incroyable. Ouais. Moi j'ai pris des itchy moi c'est trop dans la tradition. Hein. Ah, je mais c'est ça. ça que t'as pris? Ouais, c'est ça. Mais c'est là que je as goûté. non, il y a un autre truc là Il y a un autre truc, je peux pas ça. Je, je suis si dans le celle-ci, mais pas à ce point-là. Ouais, en fait je disais ça à Fatma, mais eh, ah si on va le dire qu'on peut manger KFC McDo et tout, elle va dire mais. Mais ça, c'est un passage obligatoire, genre <rire> euh, aller au McDo, KFC ça. et tout, bien sûr. Je me souviens, c'est trop elle girl, elle va pas nous follow, genre. Si, si, mais moi je suis ouvert à tout. Et tout à l'heure, il y avait des dauphins. Dommage, ils sont pas revenus. Si jamais il y en a je vous montre. C'était magnifique. Donc là on est dans un restaurant, il est incroyable. Je vous mettrai l'adresse en, en description. Regardez comment c'est magnifique sérieux. Regardez ça s'il vous plaît. On a terminé de manger. Au ouais, restaurant, je sais pas il fait combien de degrés je crois qu'il fait 25 degrés là. Attendez, je vous montre un petit peu comment c'est. Voilà, c'est comme ceci. Et là juste devant vous avez la mer. C'est trop trop beau. Bref, là on va bouger. On est sorti du restaurant et tout. Je qu'il a pas trop de vent à faire on s'apprête à prendre le bateau. J'espère vous êtes prêtes par contre apparemment Sofia elle a le, le mal de mer non. donc j'espère que ça va bien se passer oh, j'ai trop trop peur mais ça va je pense que ça va se passer regardez et franchement honnêtement si vous venez à Istanbul venez à Uskudal genre vraiment c'est un des quartiers que je kiffe le plus bah, là, Non, non, c'est énorme en fait c'est pour tout le monde bah, je crois qu'on va aller dehors c'est mieux hein. vas-y on va en haut Vas-y, va bah, devant, c'est mieux. Non, mais alors, vous savez pas ce qui nous est appris. Genre, vous savez, pour ça qui sont déjà allés à Istanbul, quand vous prenez une carte, vous achetez votre carte pour euh, 7 Télé, et là aujourd'hui c'est 10. Et ensuite, par rapport au Covid, en fait, il faut remplir un formulaire, mais genre hyper long. Il vous demande toutes les informations. C'est Tout ça. Maintenant, mais il galère pas téléphone, il fait quoi carte. En fait, ici, c'est tout avec l'hôtel. tel ah, mais... Il te demande euh, ton nom, ton reste ton numéro de passeport, un truc de fou. Juste pour prendre le bateau, comme ça, euh, 8 minutes. Là, c'est chacun à sa carte, chacun son formulaire, chacun. On a bien mis 10-15 minutes pour remplir tout ça. C'était. Mais bon ça valait le coup, les quand c'est trop. Donc pour vous expliquer un peu les scénarios, il y a une dame juste derrière. Euh, du coup ce qu'on a fait c'est que... Hein, en fait faut regarder DT1. Hein voyais un DT1 vous m'appelez. Euh, du coup on a pris un bateau là on est côté au Ophiens maintenant au quartier de Bechita je pense que vous connaissez et là bah, du coup on va prendre le bus parce que j'ai envie de les amener à Holtacueil, que vous connaissez pas du tout. Toi so, ça te dit rien non plus pas de main euh, La ah, mosquée, mosquée que t'as montré hein Ouais. Si je crois parce que tu l'avais montré sur Instagram non Ouais ouais je la montre des fois etc tu mais genre... Parce que à chaque fois tu dis te... elle est super belle je la kiffe j'ai l'impression qu'elle est plantée sur une colline hein, en bon, ça Ça, Bon celle-là on va y aller après. Et celle, celle qu'on qu va la aller maintenant, ouais, ça va être une autre ouais. genre. Elle est vraiment trop belle, genre. vous allez voir, elle est trop trop belle. En fait, elle est sur euh, vraiment le bossant, genre juste à côté, c'est trop trop beau. Oui, je sais qu'il est juste au bord de l'eau du bossant, et c'est vraiment trop beau. Et à l'intérieur, C'est encore plus beau. Hein. Là voilà, j'ai amené les filles à ma mosquée préférée, je pense que vous la connaissez, c'est Chambia Jami. Je vais vous montrer comment elle est un petit peu. Je vous avais déjà montré auparavant, mais là elle est incroyable, Genre surtout la nuit incroyable. Regardez, ils font leurs photos. On s'en va demain quoi. Ah oh, le gâchis. Oh, mais la Turquie, euh, c'est pas fou ouais. euh... wow. Attends, viens dans la mosquée, non, c'est pas plus près euh, Si, vas-y, on va faire ça et après on sort par là. En fait, moi, c'est tellement matriqué par les Etats-Unis. Ouais. Genre, je vois rien d'autre en fait. Genre états unis Mexique, trucs comme ça. Mm. Mais genre, Turquie, ça a jamais été une destination genre... Euh, je me suis dit, ouais, stylé. Non. Mm. Genre, je calcule même pas pour. Alors ça. que Mais c'est ouais. si Genre, les pays voulais. du Moyen-Orient alors que c'est grave dommage. Hein. Ouais. Et puis, musulmans, t'aimes pas, jamais ouais. <rire> Tout ce qui est ouais, musulman, j'aime pas <rire> C'est ouf hein Je viens d'être dans En pays, fait, c'est pas dans mosquée, je vous avais tellement longtemps <rire> Ça fait trop bien. De... Il n'y a pas à dire vous ah, Honnêtement, pour celles qui viennent euh, à Istanbul, venez plutôt côté asiatique et vraiment c'est... En fait, Sofia Sultan Ahmed, c'est vraiment des mosquées qui sont magnifiques en vue de leur histoire mais là pour le coup c'est mais il y a pas j'ai pas les mots c'est trop beau d'ailleurs alors pour celles qui viennent à Chamlejajami euh, si jamais vous organisez ça ce que je vous conseille c'est de venir pour la salat marib euh, donc c'est au coucher du soleil vous venez à peu près 20 minutes avant comme ça vous verrez euh, la mosquée euh, le jour qui est vraiment incroyable et qui est totalement différente de nuit et euh, comme ça vous verrez le coucher de soleil et en plus le euh, hoja, genre, euh, qu'on appelle ça euh, L'imam tout simplement, qui va euh, lire le coran pendant bien 10-20 minutes. Et c'est trop beau. Et en plus vous voyez comme ça la nuit. C'est ce que je vous conseille. Donc voilà, c'est ma mosquée préférée. J'aime trop. C'est vrai que ça m'intéressait pas trop, mais là... Là, voilà, on ah, va mettre le étage 2. J'ai envie de me coucher sur le est... tapis dans... oh. Non, mais regardez-le en fait. Ça va, vous êtes bien Même Moi, je commence à être fatiguée là. <rire> Regardez-vous. Attendez là il est quelle heure Là il est bientôt 10h. Dans le cas on a trop bougé. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Vous savez qu'à cette mosquée je suis venue au moins une dizaine de fois, je m'en lasse pas. Elle est incroyable. Bon habituellement ici c'est illuminé, il y a la lumière, mais là il n'y a pas de lumière. Oh vous savez pas, non mais attendez vous savez pas, il y a un. des mouettes qui nous ont chié dessus. Ça veut dire Mouhaya, je sais pas si vous voyez ici. Je vous mettrai une photo au pire, il m'a chié dessus. Alors, on a un chat, c'est vraiment la mascotte de Chamoja, il n'est pas trop mignon, il est trop trop chaud. Oh, petit chat. Oh, trop mignon. Oui, c'est une caméra, je peux dire coucou à la caméra. Du coup, nous comme ça. avons commandé, non. elles ont commandé McDo. Donc voilà petit... Attendez, vous avez pris quoi déjà J'ai l'impression qu'il n'a pas yes, mis ouais. tout ça. Hein. Euh, il n'y a non... pas de sauce, j'en ai dans le frigo sinon. Mais obligé, gars. Ah si, au fond, il y a plein de sauces. Mm -hmm. Attends, je vais les sortir. ce que vous, ouais. ouais. mais... vous avez pris Regardez toutes les sauces. Ouais, mon rêve. Alors là, tout est halal, donc mon ça c'est trop rêve. bien. Tenez, les pailles. Euh, donc tout ça, on en a eu pour combien Ne mettez pas dans la sauce, hein, on veut juste savoir. Hein. <rire> donc c'est à peu près 100 télèbres, donc c'est à peu près 10 euros. Vous avez deux mais grands menus. T'as vu Enfin, un menu en France. Tu fermes ta bouche. Bon ah, appétit. Attendez, il est quelle heure 6h Ah oui. Ok, là six il est 6h. Heures. Heures, on est à l'aéroport, ça vient à Gokshen, classique. Et euh, bon, évidemment, l'aéroport, il est plus petit que celle où ils étaient. Attendez, vous voulez aller où De toute façon, tu peux aller partout. Hein. Bref, donc qu'est-ce que je disais et, euh, et là, on a eu du mal à trouver, vous savez, le côté là, pour faire le test PCA. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se comprend pas, en fait, ils se renvoient toujours la balle, c'est trop... Et non, bon, du coup, on a pris les résultats. Tu es... Négative. Yes. Attends. Suspense. Est-ce que tu es positive ou négative Yes. Oh, c'est bon. On peut s'envoler. Enfin, moi, je reste ici, personnellement. Et voilà. Vous partez. C'est la fin. Vous êtes restés tellement peu de temps, ouais. Franchement, euh... Bien ouais, Mais vous moi, allez revenir, hein Ouais. ouais. Obligé, ouais. Hein? On, va, on va revenir une, euh, fera, une fera semaine, la, même dix jours comme on ça. Voilà, tout. Tu, tu, tu, on a. Ouais. Alors, je tiens à m'excuser pour cette fin complètement bâclée, mais j'étais obligée, j'étais tellement fatiguée. En tout cas, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Si jamais vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, quant à nous, on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo. Bye